Avant toute chose, je souhaiterais euh, vous dire un grand bravo à vous toutes et vous tous qui avez mené cette campagne, euh, parce que ce n'est pas une campagne, ce n'est pas que le candidat, ce n'est pas que la suppléante, euh, c'est essentiellement un travail collectif. Et quelle fierté, quelle fierté pour nous de voir que tous les panneaux étaient tenus, bon c'est vrai, pas grand monde recoller, j'avoue, mais enfin, tout était tenu, et que chaque jour, il y avait... Plusieurs portes à porte, plusieurs dives de tract plusieurs événements publics où on était présents. Des braderies, des inaugurations, des manifs dans l'île. Enfin bref, les sollicitations qu'on a pu avoir. Alors c'est vrai qu'on a eu des sollicitations de beaucoup de soignants. Je ne sais pas si c'est l'effet <rire> Marie. <rire> euh, il doit y avoir à mon avis un petit indice là-dessus. Euh, mais on les a reçus euh, et, euh, et c'était assez, euh, assez enrichissant. Et puis c'était une campagne aussi... Euh, importante pour pour nous et pour moi particulièrement parce que j'ai pu aussi passer un peu de temps à les soutenir des camarades femmes et hommes dans dans leur circonscription soit dans le nord à lyon à paris etc pour essayer de donner le, le petit coup de boost la petite aide qui fait que là on peut constater que le paysage électoral dans lequel on se retrouve est un paysage où euh, il faut compter avec la nouvelle union populaire écologique et sociale et puis pas qu'un peu euh, J'ai vu que Manuel Bompard annonçait que nous serions dans autour de 500 circonscriptions au deuxième tour euh, dans le pays. Bon, voilà, nous y sommes. On l'avait dit. Alors, pour revenir euh, euh, sur ces éléments-là, et après, je ferai des, des félicitations un peu plus personnalisées euh, euh, à la fin de, de ma prise de parole, qui sera courte, parce que l'idée, c'est qu'on échange aussi, et je veux avoir vos ressentis. Donc, on fera, je ferai tourner le micro, vous viendrez ici pour parler euh, et pour, pour échanger euh, ensemble. On a retrouvé dans la circonscription, on est à un peu plus de 43%. Donc déjà on peut être content, 43% c'est pas mal. Et notre principal adversaire, le numéro 2, en l'occurrence, deuxième, celui qui est arrivé deuxième, maire de Mons-en-Barreul, certes ferait un score, il fait un score honorable à Mons. Non mais je tiens à le dire, hein, 35%, mais on fait 37. Ça, Il y a quand même, je veux, être, je veux être bon vainqueur, il y a quand même un effet Rudy geste à mont en très clairement, parce que l'ROM ne faisait pas 35% à la présidentielle, très concrètement. Nous, le total gauche est censé faire plus que les 37% qu'on fait, mais ça ne fait pas la maille, en tout cas, pour lui, sur cette élection législative, alors même qu'il n'y a pas une diminution de la participation sur la circonscription. On est grosso modo autour de la, du même niveau de participation qu'en 2017, ce qui nous place au-dessus de la moyenne nationale, euh, évidemment. Et ça, c'est aussi une des fiertés militantes, parce qu'on sait que c'est chaque, chaque goutte de sueur qui a été laissée, notamment dans les quartiers populaires, qui fait qu'on arrive à ce niveau de mobilisation dans, dans, la, dans la circonscription. Donc, c'est important. On a, on a, même dans l'intervalle, quand même quelques petites victoires. Euh, bon, vous avez peut-être vu, ça a peut-être sonné sur vos téléphones. Euh, allez, je vais commencer par quoi Éric Zemmour ouais Éliminé. Ouais ouais il n'ira pas au deuxième tour. Ah, tant mieux. De façon, on veut pas de lui. Vraiment, celui-là, il n'aura servi qu'à dédiaboliser l'autre. c'est une, une merde, celui-là. Et, et c'est tout. Et on voit bien euh, qu'il n'aura servi à rien jusqu'au bout. Et on passera de ses services, évidemment. Euh, un autre scalp euh, que nous avons obtenu ce soir, oui, oui, j'assume, mmh. Jean-Michel Blanquer. Ouais faites gaffe, parce que, vu, dit comme ça, on pourrait croire que vous applaudissez Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, normalement, je dis, éliminez, et après, vous applaudissez. Voilà. Bon, faites gaffe, quand même, parce qu'il y a quand même des, des médias, on, la vidéo sera sur Internet, donc il faut faire attention à ce qu'on qu qu raconte. Donc, euh, on a... On a euh, on a comme ça quelques, quelques petites victoires. On sait aussi que notre candidat face à Elisabeth Borne est qualifié pour le second tour, face à elle. Alors, ça va être compliqué parce qu'elle est, elle est quand même devant. Le, le RN le talonné à un point et demi, mais il y est, il est au deuxième tour. Et on a cet effet de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale qui, qui permet d'obtenir ces résultats. Alors évidemment, vous le savez, ce n'est pas une explosion de la participation. Je sais que beaucoup d'entre vous se disaient, vous se dire, en bons militants, aguerris, bon ça y est, on est unis, euh, le peuple de gauche réclamait ça depuis des années, ça va, ça, va, ça va tout péter les scores, et vous verrez ce que vous allez voir. C'est pas exactement ça qui se passe. Mais les vieux militants, vieux, vieux, vieux, encore plus aguerris, savent qu'une élection législative, de toute façon, c'est une forme de démobilisation dans le pays, en règle générale. Et que dans cet intervalle, euh, oui, nous avons été en conquête. Et oui, c'est cette union qui nous permet d'être au deuxième tour dans plus de 500 circonscriptions et de donner à voir quoi. Que dimanche prochain, c'est possible. Et que des tas de gens vont se dire, ah ouais, c'était dimanche. Merde, c'était là les élections. J'avais complètement zappé, j'avais fait autre chose, etc. Et puis il y aura tout le battage médiatique dès demain, hein. Le péril rouge, le couteau entre les dents, les chars de l'Union soviétique, même s'il n'y a plus d'Union soviétique. <rire> Voilà, on mange, on mange des enfants, évidemment. Euh, je tiens à dire quand même que j'ai été particulièrement interloqué par la dernière saillie du chef de l'État sur le fait de pouvoir ou non couper du bois dans son jardin. Et j'ai moi-même enquêté, parce que je me suis demandé de quoi il parlait. Vraiment. Et je connais bien le programme, et notamment sur la question du bois et des forêts, puisque j'y ai activement participé avec Mathilde Panot sur la mandature à forger la doctrine en matière de gestion euh, des forêts euh, dans, dans, le, dans le pays. Et en fait, il y a une petite confusion qui a été faite légère, hein, toute euh, comme ça, hein, vraiment genre... Euh, ouais, sans faire exprès. Ils ont lu vite fait, ils ont dit ah, allez, on ils « Ah, on ne peut plus couper du bois. » Parce qu'effectivement, dans les forêts privées, parce que vous savez que l'essentiel de, de la forêt dans ce pays est privée et sur des terrains privés, la forêt domaniale, la forêt publique, en fait, était une portion minoritaire. Et la forêt privée est assez mal gérée dans notre pays. Et on a écrit dans le programme qu'on voulait interdire les coupes rases, y compris dans les forêts privées. Coupe rase, c'est quand on coupe toute la parcelle de terrain, 5, 10, 20, 25 hectares, on coupe tout. Parce que comment ça se passe En fait, vous avez des types qui héritent d'une parcelle, souvent, parce que c'était leurs parents qui l'avaient, c'est là. Il y a quelqu'un qui vient les démarcher en disant Attendez, vous avez du bois là Si vous voulez, moi je vous coupe tout et je vous fais un chèque de 10 000 euros. Là tout de suite. Et les gens ils font Bah ouais, de toute façon, qu'est-ce que je vais en faire de cette forêt Donc ils font ça, le chèque de 10 000 est fait, tout est coupé. Et c'est un désastre pour la forêt en tant que telle, pour la biodiversité. Là où prendre un arbre un coup de temps en temps, sur la durée, euh, en fait rapporterait plus aux propriétaires privés en tant que tel et rapporterait davantage à la biodiversité et à la planète. Mais donc du coup, pour LREM, c'est que vous n'avez plus le droit de couper votre arbre au bout de votre jardin. Pourquoi il y a quand même une petite différence bah, pourquoi, entre une forêt privée de plusieurs hectares, qui est une forêt quoi, attendez, et couper son arbre au bout du jardin. C'est quand, quand même, bon, c'est comme qui dirait de la part euh, d'Emmanuel de euh, de, Macron, il a peut-être essayé de faire un argument qui soit l'arbre qui cache la forêt. Mais vraiment, c'est là que je, vous la, je vous la livre euh, <rire> directement maintenant. Et c'était quand même assez extraordinaire qu'on soit arrivé à ce niveau d'argumentation. Donc comptez sur eux pour faire notre publicité. Dans les cinq jours à venir, ils vont être remontés comme des coucous, comme ce n'est pas permis. On a quand même quelques satisfactions. Bon, Adrien, euh, lui, euh, fait 52% sur la circonscription. Alors il a un peu moins de participation euh, qu'ici, donc ça ne fait pas les 25% des inscrits. Donc tu y aura quand même un deuxième tour. Mais franchement... Euh, la candidate en face doit se dire que c'est perdu d'avance. Hein. Euh, et elle n'aurait pas tort. Et je pense que Rudy peut en penser autant que. Alors, 44,54, me glissons dans l'oreillette. Et sur la participation, est-ce que tu sais par rapport à 2017 Non, bon. On ne sait pas, mais moi, de ce que j'avais vu, c'est qu'on est soit un tout petit peu ouais, au-dessus, bon, soit égal. Mais ce n'est pas une mince affaire au moment où, dans le pays, il y a une légère diminution de la participation. Donc, ça, c'est quand même les aspects extrêmement positifs de cette de cette campagne électorale. Maintenant, pourquoi je pense que c'est tout à fait possible, pourquoi nous pensons que c'est tout à fait possible de gagner, d'avoir 289 parlementaires euh, dans 7 jours Parce que déjà, nous sommes au deuxième tour dans suffisamment d'endroits pour que ce soit possible. Ça, c'était le premier euh, première élément, première condition à remplir. Et surtout, parce que, qu'est-ce que nous avons vu il y a 5 ans sur cette circonscription ici ce que nous avons vu sur la circonscription d'Adrien sur la plupart des circonscriptions du pays c'est que les gens qui s'étaient abstenus au premier tour un, un bon nombre d'entre eux sont venus voter au deuxième en se disant ah j'ai loupé le premier, il y a ceux et croyez moi qu'ils ne sont pas qu'un peu d'avoir dit ah oui c'est vrai c'était dimanche hum et deuxièmement euh, parce que il y a tous ceux qui détestent Emmanuel Macron est la majorité actuelle. Et oui, il y a des tas de gens qui iront voter contre la République en marche, contre les candidats d'Emmanuel Macron, pour faire en sorte qu'il y ait une alternative politique claire. Et on l'a vu déjà pendant cette élection présidentielle. N'oubliez pas qu'il y a quasiment 20% des gens qui votent Marine Le Pen qui le font pour faire barrage à Emmanuel Macron. C'est leur principale détermination. Ouais, c'est hein. leur principale. Alors je ne dis pas que c'est un bon vote. Euh, on l'a proscrit, euh, on a dit non, pas une voix pour Marine Le Pen, mais force est de constater que c'est ça euh, qui s'est en partie passé euh, dans le pays. Sauf que là, ça va. S'ils ont un deuxième tour entre euh, un candidat de la Nouvelle Union Populaire et La République En Marche, bon, ils peuvent se dire euh, que le bon vote de remobilisation, c'est d'aller voter pour la Nouvelle Union euh, Populaire, pour mettre en échec les candidats d'Emmanuel Macron et pour leur faire barrage pour un progrès social et humain et écologique. Donc, Là, on a réuni les ingrédients qui permettent de euh, déjouer euh, ben, cette élection législative. Ce qui serait quand même, euh, les amis, une première dans l'histoire, alors certes, la jeune histoire de la nouvelle 5e République en mode quinquennat, puisque je vous rappelle que c'est que depuis euh, 1900, euh, enfin, 2002 qu'on qu a euh, le, le quinquennat aligné entre législatives et présidentielle. Ah, ah, ah. <rire> bah, c'est peut-être... C'est peut-être pour euh, fêter la victoire, je ne sais pas. Il euh, y avait match ce soir où... Oui, il y avait match euh, <rire> sur la deuxième circonscription. après, je voudrais sur une question. On va faire circuler la parole euh, après. Euh, vraiment, on est, on est en capacité euh, de gagner par cette remobilisation de l'entre-deux-tours. Dites-vous bien qu'il y a cinq ans, la projection que donnaient les sondages, c'était d'avoir 420 députés de La République En Marche. D'accord À l'issue du premier tour. Ce soir, ils sont en train de vous resservir le couplet. Okay. Sur les plateaux de télé, c'est ce qu'ils racontent. Oui, oui, la nouvelle Union populaire, t'inquiète pas, je, je m'excuse. Ouais. La nouvelle Union populaire, euh, euh, certes, fait un bon score, voire même peut-être un peu mieux que la République en marche. Euh, et, soit dit en passant, c'est parce qu'on a gagné notre cours au Conseil d'État, hein, qu'ils ont euh, euh, compilé les résultats. Je, je ferme la parenthèse. Et, mais ça ne fait pas la maille pour le deuxième tour parce que nous n'aurions pas suffisamment de réservoir de voix. Mais c'est quoi la réserve de voix pour La République En Marche C'est les gens qui ont voté les Républicains Non, non, les gens qui ont voté les Républicains aujourd'hui, dans le cadre politique dans lequel on se trouve, c'est justement parce qu'ils détestent La République En Marche. Tous ceux qui sont déjà prêts à voter La République En Marche l'ont déjà fait. et se sont déjà convertis à ceux qui dirigent le pays à droite, effectivement, depuis 5 ans, et qui prévoient de continuer à le faire pour gérer leurs affaires et surtout leur patrimoine à ceux qui sont les plus riches du pays. Donc tous les espoirs euh, sont permis. Euh, et évidemment, nous ici, notre, euh, notre rôle, c'est de montrer, de faire la démonstration qu'effectivement, cet effet existe. Donc on ne va pas s'arrêter sur les 43%. Moi, je suis désolé, on a un record à battre. Vrai. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient oublié, qu'en 2017, j'ai été le député le mieux élu de la France insoumise, avec 64% des suffrages exprimés. Jean-Luc est arrivé en deuxième position. <rire> ah, vous rigolez, mais c'est vrai. Avec 63%. Et je tiens à vous signaler que si vous regardez en nombre de votants en tant que tel, ici, c'est une grosse circonscription. Ah ouais. Et de, de votants. Donc même quand vous regardez ça, on était loin devant. Je mets ça de côté. Là, la marche est haute. Adrien, il fait 52 déjà au premier tour. Nous, on fait que 43. Donc... Non, c'est pas de la jalousie. Il faut se fixer les objectifs. Je compte sur vous. Je compte sur vous pour cet entre-deux tours, parce que il y a un tas de portes à, auxquelles taper, et vous verrez que les gens vont vous dire ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai pas vu, etc. Tout à l'heure, le journaliste de La Voix du Nord me posé la question en disant bon, vous êtes content vis-à-vis de la présidentielle, etc. Comment ça se passe Moi, je suis extrêmement content, parce que effectivement, quand vous faisiez le total de la gauche. Sur l'élection présidentielle, de cadre de l'accord, hein, PS, France Insoumise, Europe Écologie Les Verts euh, et Parti Communiste, on arrive autour de 43%. Et on retrouve nos 43% dans le score des législatives. Mais ça, c'est une nouveauté. Parce que d'habitude, on s'en prend plein, plein la vue sur l'abstention entre la présidentielle et la législative. D'habitude, on perd des tas de gens en route. On ne retrouve pas du tout le ratio. Pourquoi Parce que normalement, c'est l'autre qui a gagné mais on ne dirait pas qu'il a gagné là. Vous avez vu qu'il a gagné ici, sur la circonscription Non. Il fait le même score, d'habitude, il y a une prime à celui qui a gagné l'élection présidentielle. Il fait le même score, 23, 23, 24. Ça va, quoi. On peut être content. Et ça, ça c'est parce qu'on a assumé de faire un accord électoral national, qu'on est ensemble, qu'on est resté mobilisé, qu'on est resté convaincant et convaincant, et qu'on a tracé une perspective politique pour le pays. Donc maintenant, il faut transformer l'essai pour ce second tour. Et puis déjà, pour le premier, je fais déjà les remerciements, mais bon, je la refais encore un peu la semaine prochaine quand même. Hein. Déjà, remercier Marie, parce que Marie, euh, elle n'est pas juste suppléante. Bien sûr qu'elle est suppléante, mais elle est suppléante notamment parce que d'abord, c'est une militante. Et c'est une militante impliquée. Et elle en a fait la démonstration là, sur le, le dernier mois et demi, où je crois qu'il n'y a pas une journée où vous ne l'avez pas vue. Euh, alors que... Bah, Peut-être nous deux, mais bon, euh, moi je ne sais pas. <rire> ce soir, elle a même fait à manger. Elle s'est mieux au fourneau. <rire> et surtout, ce qu'il faut mesurer, c'est qu'on vous l'avez vu la journée, alors que la nuit, elle ne dort pas. Elle travaille. Elle travaille la nuit, je vous rappelle, hein, et qu'elle n'a pas manqué à son poste de travail sur le mois et demi, alors même que son service est en difficulté. Comme tous. Qu'il y a des oui, comme tous, mais le tien aussi. Il y a des fermetures de lits administratifs parce qu'il manque de personnel à l'hôpital public. Ça, c'est le quotidien de Marie, en même temps qu'elle fait campagne électorale. Donc, vous pouvez l'applaudir une deuxième fois. Et ce que je veux dire, à mon avis, ils vont morfler pour les séances de nuit, pour les cinq années à venir. Et comme ce sera nous, majoritaires, je vais morfler pour les séances de nuit, pour les cinq prochaines années. Ça Là, tu pas en être 50 ans. Ouais, ça va, j'ai un peu d'entraînement. J'avoue que j'ai un peu d'entraînement. Euh, évidemment, il y a Gaspard, je ne sais pas où il est, Gaspard. Il est où On l'a perdu. Gaspard Il est parti dormir. Il <rire> <rire> y, a, y a Gaspard qui a, a, a officié comme directeur de campagne pour euh, la campagne électorale et qui officiera encore pendant une semaine. Hein et sur qui euh, l'essentiel de ce succès euh, repose Clémentine qui nous a qui a continué de m'accompagner dans cette aventure, en plus du travail du travail parlementaire. Et on peut on peut aussi l'applaudir parce que c'est le fruit de cinq années de travail qu'on a propulsé dans la, dans la dernière ligne droite. Je pense à Raphaël qui est là derrière l'écran, puisque nous avions effectivement des stagiaires exploités jusqu'à l'os. Il, il y a cinq ans aussi, se trouve il y cinq ans aussi, je vais être là. Il y a 5 ans aussi, mais il se trouve que ce sont aussi des militants et que je sais qu'ils le, le font euh, en bonne partie pour ça. Euh... Max Elliott euh, qui est là. D'ailleurs, ils ont même donné de leur corps hein, pour cette campagne électorale puisque dans les foot populaires, ils ont porté le maillot, tenté les dribbles, <rire> ah, marqué... Été... Non, pas marqué des buts. <rire> <rire> euh... Euh... Non, parce que moi, ça j'en sais rien, vous avez marqué quelques-uns j'ai je n'ai pas démérité. Euh, C'était extrêmement, euh, extrêmement important. Et puis des tas de militantes et de militants qui ont, euh, qui ont, euh, qui ont, qui ont participé euh, de près ou de loin, dans des soirées, à un moment, les collages, bon les couleurs fous, je ne peux pas tous les citer parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Voilà, voilà, voilà, voilà. Pour, non mais en plus pour les couleurs cette fois-ci c'était vraiment euh, ennuyeux, non non. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de... de c'était qu'avec les, les affiches de concert ou, ou les, oh, ouais, les trucs-là. Non, mais... c'était pas facile en vrai. Non, non, non. Tous ceux qui ont fait des porte-à-porte, c'est-à-dire à peu près tout le monde, ah, et on sait que c'est euh, la méthode politique qui fonctionne le mieux, ça s'est encore vu aujourd'hui dans les, dans les bureaux de vote euh, dans lesquels on fait des bons scores, les bureaux de vote populaires. Et, et, et vraiment un grand merci à toutes et à tous je vois Manon qui est là aussi qui n'a pas démérité sur sa présence matin, midi et soir euh, à nos côtés bref, c'était une, une belle campagne remercier nos partenaires de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale je vois le maire d'Elem, Franck Gerbi qui est là parmi nous les échanges avec qui on a pu avoir avec Gérard Caudron. Bon, Rudy Geste, on n'était pas exactement sur la même ligne. C'était un, <rire> un peu plus compliqué. Les camarades de, de Ronchin que j'ai vus, les camarades socialistes, je pense à Jérémy Cadar aussi qui était euh, faire de lance euh, à nos côtés dans cette, dans cette campagne. Non, je pense que ça a été euh, vraiment une campagne agréable. On y a passé euh, des bons moments. On a voulu mettre des, des événements festifs, des événements sportifs euh, en avant. Le Sebasto populaire qui était, je pense, euh, un beau moment où on a pu tous prendre du plaisir en même temps que faire de la politique. Et, euh, et c'est ça aussi l'image qu'on veut donner euh, de, de notre mouvement, de nous. Quelque chose de, de joyeux, d'agréable et en même temps euh, de combatif. Euh, parce qu'on est dans des combats euh, qui sont extrêmement importants et déterminants. Ça y est, je suis déjà trop long, euh, 44% c'est pas mal, euh, mais je vous rappelle qu'il faut battre au moins nos propres 64 de la fois dernière, ça c'est le premier point. Et être euh, le député insoumis, le mieux élu, ça, ça va être dur, il y, a du, il y a du challenge. Je crois que Corbière, je crois qu'il fait 58 au premier tour, un truc comme ça. Ah ouais. Mais il n'a pas 25 désinscrits. Hein. Hey. Nous, on n'est pas mauvais en participation. Hein. Vraiment, on est au-dessus de la moyenne nationale. Il faut, faut vraiment que vous mesuriez ça. Hein. Non, mais, c est, c est... mais laisse les boire à coup. ok. Ouais, ah, Maintenant que je vous ai fait le topo, euh, c'est vraiment très agréable d'être euh, ensemble ce soir et je voudrais qu'on puisse un peu faire circuler la parole. Alors évidemment, faites pas aussi long que moi, sinon on est. C'est dans la merde. On va être exactement en difficulté. Je vais passer d'abord la parole à Marie. Bah ouais. Euh, parce que c'est comme ça. C'est la suppléante et c'est surtout la future députée euh, de la circonscription. Euh, si on gagne, évidemment. Et puis, et on puis on après, à qui veut dire son petit mot, sa propre analyse sur son bureau de vote, ce que vous avez vu des dynamiques, etc. J'ai vu des bureaux de vote qui étaient extraordinaires, où on fait bien plus que le total gauche de 2017 sur certains bureaux de vote. Et ça, c'est dû au travail, au travail militant euh, des uns et des autres. Merci à vous. <rires> et on se disait, c'est moins émouvant qu'il y a cinq ans. C'est pas, pas totalement. Ben C'est pas pareil, parce qu'il y a 5 ans, on ne devait pas gagner. Voilà. voilà. Donc, euh, mais en tout cas, euh, vraiment, je suis.. Pour Marie, pensez à Marie qui va, qui va devoir euh, tenir ouais, d'entourer, Marie. Bah déjà, je ne vais pas parler aussi longtemps que toi. Je vais déjà remercier tout le monde, tous ceux qui se sont mobilisés. Moi j'ai une pensée particulière pour mes collègues qui sont là à l'heure actuelle en train de bosser, alors que je suis en train de m'amuser plutôt. Euh, voilà, et je suis particulièrement fière, moi, du résultat de la nups sur LM, parce qu'on est à 54%. Ouais voilà, bah, en tout cas, profitez, profitez de ce soir, amusez-vous, mangez, parce qu'il y en a encore plein. Et, Et qu'on ne veut pas jeter. Et amusez-vous. Ouais, en plus, on a cuisiné. Tout Et tout on a cuisiné la toute la journée. Donc. <rire> Et amusez-vous, hein, surtout. Je l'ai déjà dit. Ah, <rire> merci. Voilà. Je suis plus courte, je suis plus concise. Suivant.